Commencer, si je vous présente man World. Un jeu que j'ai beaucoup joué lorsque j'étais petit et bah c'est l'un de mes préférés. Je suis partie de mes préférés. Il est trop trop bien. Bon après le mien il est pas en très très bon état. Hein. Il y a la boîte qui est un peu fissurée là. Ensuite j'ai un jeu d'horreur Resident Evil 2. Donc c'est un copain qui me l'avait offert à mon anniversaire. Par contre je ne l'ai pas encore testé. Mais ce serait trop bien que je le fasse. J'ai pas branché ma console encore. <rire> voilà. Voilà l'arrière. Donc ouais Resident Evil. Euh... Donc ça c'est un jeu quand même euh, très connu. D'ailleurs, il me semble que c'est le seul jeu euh, horreur que j'ai sur la ps J'ai Chicken Run. Donc lui, c'est pareil, je l'avais quand j'étais petit. Après, euh, le jeu, je... bah, c'est comme le Pac-Man d'ailleurs. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Soit je les avais vendus, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et euh, bon, bah du coup, euh, j'ai voulu les retrouver. Et je les ai retrouvés. Voici l'arrière, je me souviens que ce jeu là il me faisait un peu flipper, je pense que c'était avec un chien à un moment je crois, un chien méchant, un truc comme ça, je me rappelle plus trop, j'ai pas joué depuis je sais pas combien d'années, bon j'étais petit hein, donc voilà j'arrive pas facilement, <rire> voilà l'intérieur il est complet, et c'est bien le bon CD dedans cette fois, j'ai même un truc comme ça dedans c'est en plus de la notice j'ai un jeu Disney bon celui-là je l'ai jamais testé encore je l'avais pas connu quand j'étais petit non plus après c'est vrai que quand j'étais petit des jeux PS1 j'en avais pas beaucoup maintenant j'en ai un sacré paquet comme vous pouvez le voir en arrière plan Et il est complet et en plus de en plus du petit carnet bah j'ai un petit carnet comme ça aussi voilà, c'est de la pub en gros il montre il montre un peu tout ce qu'il y a sur la ps 1 il y a même les accessoires là j'ai pas le, le petit euh, le petit écran là d'ailleurs j'ai la j'ai la petite ps 1 comme ça mais euh, le le couvercle il s'ouvre tout seul donc je suis obligé de mettre un objet par-dessus je pense que ça doit arriver assez souvent je pense, sur les PS1 ça ce problème là c'est énervant donc je verrai peut-être que je la changerai moi je pense que ça se répare mais, mais euh, je suis tellement mauvais en bricolage que je ne saurais pas comment faire ensuite j'ai spyro 2 donc j'ai aussi le 1 je je sais pas s'il si est dans ma pile ou pas là je sais plus parce que j'ai surtout joué euh, au premier euh, spyro il est complet Donc, la notice Donc, j'avais beaucoup joué au 1, mais le 2 il doit être euh, aussi bien que le 1. Et euh, bah, sur la Switch, encore mieux, du coup, parce qu'il euh, y a la trilogie qui est. Il y a carrément la trilogie euh, qui est sortie et tout. D'ailleurs, je vous promets un stream sur euh, ce jeu-là. Même sur PS1, d'ailleurs, ça pourrait être sympa. C'est pas le même graphisme. J'ai aussi. Euh, Donald. J'ai plusieurs petits jeux Disney comme ça. Donc, voilà, il est assez sympa, je l'ai testé, euh... bah, j'ai juste fait le début. quoi. Et il est complet. J'ai aussi Mickey. Par contre, je pense pas que je l'avais testé. Hein. Il est complet. Je préfère les CD quand ils ont une image dessus, comme ça. C'est plus joli. Là, c'est. Ça fait moins bien comme ça. Genre, voilà, comme ça, ça fait plus joli. Alors, j'ai aussi Rayman 2. Donc, j'ai aussi le 1. Peut-être qu'on va le trouver plus tard dans ma pile. Donc là, pareil, j'avais surtout joué au premier Rayman, mais le 2, il est, il est super aussi. Mais euh, j'y ai moins joué au 2, donc je m'en souviens beaucoup moins. Je m'en souviens bien. Par contre, euh, ouais, sur le 1, j'avais vraiment passé beaucoup d'heures. Hein. Autant que sur le euh, autant qu'avec le Pac-Man, je pense. Puis je l'ai fait, et refait, hein. Et donc celui-là, il est complet. Je passe un peu plus de temps sur celui-là. Que... Il m'a l'air aussi bien. Je bah, je sais pas s'il est aussi bien que le premier, mais euh... il n'a pas l'air mauvais. Ensuite, j'ai Hugo. Donc, je les ai pas tous. Hein. Il y en a un. Euh... Je ne sais plus c'est quoi le titre. Mais euh, ouais, je les ai pas tous. Je pense pas. Il me semble pas. Il y a aussi il y en a sur PS2 tout ça sur PS2 je sais plus si j'en ai Tiens. il y a un bout de papier là je sais pas c'est quoi ah d'accord en gros euh, bah, la personne qui l'avait avant euh, parce que je l'ai prise de, de case, le jeu il avait marqué euh, je sais pas un code bon bah, faut le garder hein, au cas où on ne sait jamais peut toujours servir voilà et donc il est complet il est en très bon état ouais. J'ai Crash Bandicoot Moi je suis très fan de Crash Bandicoot Bon c'est pas euh, le jeu où j'ai passé le plus de temps bon, C'était plus euh, sur euh, un autre jeu de plateau Et aussi un, euh, le Crash Bandicoot Racing. Bon comme ça on dirait qu'il est complet mais il n'est pas complet parce que là c'est pas le bon jeu C'est un Rayman, je sais même pas si c'est lequel je sais pas ce que j'ai foutu encore <rire> voilà j'ai euh, la notice avec Puis un petit truc comme ça ça doit être le, le premier Rayman je pense parce que moi euh, ouais, je sais pas Faudra que je vois je m'attendais pas à le voir là dedans alors j'ai le aussi le premier Hugo Donc euh, ouais je trouve euh, ça ressemble beaucoup à Crash Bandicoot, je l'avais testé celui-là, euh, pas l'autre, mais celui-là je l'avais testé. Ça s'est ça, ça, ça, pas mal inspiré je trouve de Crash Bandicoot. Un autre Disney, Pokorantas. Non c'est pas Pokorantas, c'est Mulan, excusez-moi. <rire> je, je suis pas un très grand connaisseur Disney. faire plus les vieux Disney genre Pinocchio tout ça en film en tout cas après un jeu je sais pas ouais. j'ai jamais joué à des jeux Pinocchio hein. après un jeu plus tard j'en un sur le PS2 le Pinocchio je sais même pas si ça existe ça doit exister quand même. donc ouais il est compris donc lui j'y avais joué je l'avais sur jeu PC quand j'étais petit donc j'y avais joué mais euh... et puis bah du coup je l'ai et puis bah du coup je l'ai trouvé sur euh, Super PS1 donc je l'ai pris. Euh, je pense à l'époque, je sais plus si c'était. Euh... Ouais c'était un jeu site. C'était un jeu PC mais je sais plus si c'était euh, sur Disquette ou sur euh, CD. Je m'en souviens plus du tout. Et Bomberman. Euh, très ouais. bon état. Complet. Bon bah un classique, hein. Très bon jeu j'ai le Monopoly je ne l'ai pas testé il est pas complet je l'avais eu deux cases je pense que c'était euh, un cache converteur je sais que c'est cache je sais que c'est cache converteur parce que ici là je sens que ça colle là quand ils mettent les prix là et des jeux PS1 envie de brûler, j'en achète très peu donc euh, je pense pas que ce soit de brunier bah il est là le Rasmoquette Moquette J'ai le Tetris Alors lui je l'ai testé euh, C'est pas terrible hein, je trouve Pour un Tetris Voilà Ou alors c'est moi qui euh... J'ai aussi rencontré ce problème là Sur euh, DS ou 3DS je sais plus DS je crois Sur Game Boy j'y arrive très bien mais sur les autres super je sais pas j'y arrive pas je sais pas donc je sais pas d'où vient le problème hein. je pense que peut-être que ça vient de moi j'en sais rien j'ai Félix le chat tennis ah, lui je l'ai pas testé normalement il est complet deux heures plus tard pour voir une boîte il est complet. J'ai un jeu comme ça. Bon par contre la boîte elle est pas terrible, elle est en mauvais état. Je sais plus si je l'avais testé celui-là. Je crois que j'en ai un ou plusieurs qui ressemblent à celui-là. J'ai un jeu de foot que j'ai pas encore testé. Je sais pas s'il est bien. En tout cas il est en très bon état Et Normalement il est complet Si je me souviens bien Exact J'ai un jeu sur euh, le surf J'ai pas le souvenir de l'avoir la, euh, testé je pense pas que j'ai testé celui-là. Il est complet et en très bon état. J'ai qui veut gagner 10 millions Junior. Donc ça devrait pas être trop dur. Il est complet. Par contre, la boîte, elle est ajoutée. Un notice. Jean-Pierre Foucault derrière donc lui je l'avais acheté euh, il a pas très longtemps en de grenier hein. je pense que d'ailleurs euh, j'avais fait une vidéo dessus où on le voit où je le présente j'ai Digimon lui c'est pareil je pense que c'était euh, je l'avais pris euh, avec lui euh... c'est pareil c'était en de grenier c'était peut-être le même vide grenier que l'autre jeu d'ailleurs et C'était peut-être même le même stand si je me souviens bien. Je l'avais eu à 10 euros celui-là. il vais aller les rechercher un petit peu. Il est complet là. Hop, il est complet. J'ai sous Pork Rally. Comment ça dit Pas mal de gros mots. Ça voilà. Il est complet. j'ai formule 1 97 et du complet toc j'ai tiny tools Ça a l'air trop bien. En plus, enfin, je sais pas. Mais ouais, apparemment, il y a un dessin animé mine Enfin, je sais pas trop. Hein, lui, je l'ai pas testé. On essayer de voir un petit peu en la regardant. quoi Hop, et il est complet. Donc, je sais pas si il est bien. Je l'ai pas testé. J'ai un jeu Spiderman. complet et en très bon état j'ai Scooby Doo alors je suis pas un grand fan de l'anime mais en jeu vidéo bon bah, faut voir je l'ai pas testé celui là et il est complet J'ai Croc. Alors lui, je l'ai testé. C'est un très bon jeu, mais par contre, pour diriger le personnage, c'est horrible. Ça aurait peut être un bon jeu, mais comme on n'arrive pas à diriger le personnage comme il faut, bon bah, ça perd tout toute la valeur. Quoi. Enfin, on peut pas vraiment y jouer, quoi prise de tête c'est dommage parce que j'adore euh, les jeux qui ressemblent à ça un peu mais euh, du coup, euh, ouais. en plus la jaquette elle donne bien envie ça donne vraiment envie d'acheter je trouve mais euh, hmm, c'est dommage j'ai rayman rush donc lui euh, c'est un jeu que j'avais quand j'étais petit aussi il avait pas mal joué Et il est complet donc c'est pareil hein, tous les jeux quand j'étais petit il a failli que je les retrouve tous quoi, parce qu'après bah, je sais pas ce que j'en ai fait peut-être que je les ai vendus j'en sais rien du tout. un autre jeu digimon sur ps1 donc c'est pas une boîte officielle il dégringole ouais c'est une gravure en fait donc je sais pas si c'est le même jeu euh, bah, euh, l'original que j'ai tout à l'heure je sais pas si c'est le même en fait j'ai un jeu de box sur PS1 donc euh, pff, la boîte est en très mauvais état avec les prix là qu'on ont été mis et remis livre d'occasion, je sais pas où, là, il y a aussi un prix Hop, il est complet, bon en tout cas ça c'est sûr je l'ai pas eu à 6 euros 6 euros il y a écrit là, je l'ai pas eu à 6 euros, ça c'est sûr il y a aussi le prix euh, d'origine, <rire> 39 francs, a ah, purée dit mais pas complet, pas complet du tout et je l'ai pas testé donc je sais pas ce que s'il est bien j'ai blade donc je n'ai pas testé ce jeu là je sais pas ce que ça donne du coup il est complet et en très bon état j'ai un autre jeu formule 1 par contre là c'est tellement crassouille que je sais même pas j'arrive pas à lire c'est formule 1 11 je crois, oh, je, je vois pas très bien <rire> voilà, il est sale hop normalement il est complet ouais par contre il avait pris l'eau je sais pas où je l'ai eu ce jeu là mais il avait pris l'eau dans la voilà, notice en tout cas tout est collé en très mauvais état voilà, le CD par contre je vais regarder vite fait comment il est ouais, le cd par contre ça va il est pas rayé euh... il a rien de voilà après euh... bon bah je pense qu'il doit marcher hein. je ne l'ai pas testé là. je pense que, que c'est juste euh, la notice qui a morflé là puis un peu le... la jaquette aussi j'ai grand Turismo 2 une petite fissure là une grande fissure même mais sinon il est complet donc il y a deux CD normalement dedans il y a une notice deux notices et l'autre CD il est là bon, heureusement les gars j'ai trouvé euh, un pied euh, qui fait l'affaire pour euh, filmer parce que sinon j'aurais pas pu euh présenter ça correctement Donc j'ai un F1 Racing Il est complet derrière, l'arrière je sais plus euh, ouais je, je pense pas que je l'avais testé ça je, oh, je m'en rappelle plus. en tout cas j'aime bien euh, j'aime bien tous ces petits jeux là que ce soit euh, racing course de voiture plus euh, pour enfants j'adore tout ça j'ai un jeu de moto Mais pareil je sais plus euh, si je l'avais testé ou pas je pense plus je pense que oui, il me semble, mais je n'ai pas trop de souvenirs. Toy Story 2, alors ça c'est pareil, c'était un jeu que j'avais quand j'étais petit. J'avais passé pas mal de temps dessus aussi. Voici l'arrière. Je crois qu'il y a le CD qui se balade devant, et je ne pense pas qu'il est complet. Quoi tu te balades toi Je crois qu'il tient pas très bien. Donc il est pas complet. J'ai Nicktoon Racing. Donc ça doit j'aime les ça j'aime les jeux de voiture. c'est l'arrière. Bon, j'ai la notice mais euh, ouais, il n'est pas complet parce qu'il manque la jaquette là. Donc ouais ça c'est pareil, c'est un jeu que j'avais quand j'étais petit, j'avais passé pas mal de temps aussi. C'est pas euh, ce que je préfère en, en jeu de voiture mais euh, il est bien quand même. J'ai Crash Bandicoot 2. Euh, du coup c'était lui euh, où je jouais aussi pas mal dessus mais il euh, n'y a pas que celui-là, il y en a un autre mais je pense pas que je l'ai avec moi là. Euh, bon on verra tout à l'heure parce qu'il me en, en reste encore quelques-uns à présenter. Je sais pas si je les ai tous là. Alors la boîte par contre elle est complètement pétée. Par contre c'est complet. Il y a un notice. Voilà, juste la boîte à, à changer. j'ai harry potter à l'école des sorciers donc c'est le 1 il est complet donc pareil celui là j'avais passé beaucoup de temps quand j'étais petit très bon jeu mais j'avais passé plus de temps sur le 2 Harry Potter et la chambre des secrets j'aimais bien euh, j'aimais bien aussi euh, lancer les gnomes là <rire> avec un arbre il et, et un arbre une rivière et une voiture j'aimais bien le petit euh, mini jeu comme ça les battements record tout le temps et il est complet donc euh, bah ces deux harry potter là euh, je suis allé euh, loin dans dans le jeu, mais je les ai pas finis, je n'ai pas les finir, donc voilà c'est ce crash bandicoot là que je parlais, euh, c'est celui où j'ai joué le plus, avec celui là, hop, bon, c'est lui que j'ai joué le plus c'est sûr, mais celui là j'avais aussi passé beaucoup beaucoup de temps, en fait et refait, et il est complet, En plus j'ai de la chance parce que la boîte elle est en très bon état. Et donc celui-là on va voir s'il est complet, je me rappelle plus. Il est complet. Et en très bon état. Ouais c'est ça dans tous mes jeux PS1 je pense que c'est celui là où j'ai joué le plus euh, Donc dernier jeu de ma collection Tarzan Donc pareil ça c'est un jeu que j'avais quand j'étais petite J'ai passé beaucoup de temps Une fois j'avais fini presque tous les niveaux il m'en restait plus trois, 3 il me semble J'ai jamais réussi à le finir Parce qu'il est assez dur quand même Il m'en restait 3 niveaux Et il est complet et j'ai de la chance. Il est en très bon état. Parce que ça, c'est des jeux qui hein. sont trop trop bien quoi. Mais Je préfère les avoir en très bon état. Et euh, ouais, ce serait trop bien qu'ils sortent, euh, qu'ils ressortent ça sur la Switch et tout. Euh. J'aimerais trop qu'il y ait euh, plein de remakes euh, bah, sur la Nintendo Switch là, de tous les jeux que je viens de vous montrer là. Ce serait trop trop trop bien. Alors, moi, je me jette dessus comme un fou. Hein. We'll